François Bayrou, rien n'est réglé Le gouvernement n'a pas été renversé, soit le projet de loi sur la réforme des retraites a été adopté, soit, mais à quel prix euh, Bon, c'est un vote serré. Et, et ce n'est pas euh, un triomphe de, de qui que ce soit. Parce que le débat, la coloration du débat que Patrick Cohen a décrit très bien entre les lignes, euh, le, euh, le tour que les choses euh, ont pris n'est pas euh, satisfaisant. Il euh, y a une phrase qui, euh, qui m'a intéressé ou sur laquelle je voudrais réagir dans les euh, interventions. Euh, « Réforme ni nécessaire ni juste », a dit euh, l'une euh, des intervenantes. Euh, <coughs> cette réforme était vitale, je vais essayer de dire pourquoi en une phrase, et la plus juste, et si je puis dire, euh, cette obligation de justice la rendait vitale. Pourquoi, en deux mots, le, le euh, et le gouvernement n'a pas su l'expliquer. Je, je oui, le reconnais. Y a, oui, ça, Il y a eu échec à combien Je convaincre. le reconnais. On oui. vous en écoute avec intérêt, François Bayrou, et mais c'est un peu tard là pour défendre oui. la réforme. Non, non. Ça n'est pas tard parce que, comme vous savez, avec le commissariat au plan, j'ai publié oui. une note sur pour précisément apporter la preuve de ce que je dis. On, descend. Euh, on a entendu ici ou là que les retraites étaient équilibrées. C'est une blague et c'est un mensonge. Immoral. Les retraites, elles, dès aujourd'hui, euh, l'État, le, le contribuable, verse euh, entre 30 et 40 milliards d'euros par an pour les équilibrer. Ce qu'on a répété ici de nombreux oui, hein, fois. Non, mais si vous l'avez fait, c'est bien parce que beaucoup de gens ne l'ont pas fait. Patrick Cohen. Mais Patrick Cohen fait. a de très bonnes lectures et je le félicite pour ça. Et donc, euh, euh, or, cet argent... Si on l'avait, ça serait tout à fait possible, plausible, on pourrait discuter, on pourrait dire c'est là qu'il est le mieux utilisé. Après tout, on, on récompense ceux qui ont travaillé. Mais cet argent, nous ne l'avons pas, nous l'empruntons tous les ans. Et l'emprunter, ça veut dire le mettre sur le dos des plus jeunes, des actifs actuels. Et puis des encore des plus jeunes, ont été des actifs de et des membres du gouvernement. Malheureusement, cet argument, pardon de le dire comme ça, n'a pas été, à mon sens, euh, présenté et défendu devant les Français. Et euh, cette, euh, cette génération, mettons de boomer comme on dit, mm. cette génération qui fait payer ses retraites par ceux qui travaillent aujourd'hui et travailleront demain. Ils ne pourront plus assumer leurs charges, euh, éducation, euh, santé. Ils sont obligés de prendre le, la dette qu'on leur laisse sur le dos. Ceci, pour moi, est malhonnête si, et c'est immoral. Mais si le gouvernement a échoué à convaincre, et bien, ne faut-il pas en tirer les conséquences Si le gouvernement a échoué à convaincre, nous sommes là pour essayer euh, de, de prendre le relais et que cette idée soit... Euh, comprise ou entendue par tous parce que... Et que finalement les Patrick Français Cohen se disent que cette réforme dit, est légitime, contrairement ouais, à ce qu'ils pensent aujourd'hui. Parce aujourd que Patrick Cohen l'a dit, euh, évidemment, il y aura d'autres épisodes. Et il y aura d'autres réformes. Donc, pas Donc la, ça c'est le premier point. Pas la réforme qu'il faut changer, c'est le gouvernement, si je vous entends. Non, parlez. non, non, pas du... Si, tout. c'est ce qu'on comprend. pas bah me défendez me... la réforme non, et, la, et, la, et pas le gouvernement, en tout C'est la méthode. Oui. Euh, qui a été choisi et, à mon sens, qui n'a pas été porté, poussé comme elle aurait dû l'être. Il y a une deuxième chose, on a laissé entendre que ce fameux article 49 alinéa 3 de la Constitution n'était pas démocratique, or, comme vous le voyez, il remet entre les mains des élus de la nation le sort du gouvernement, s'il pense qu'il y a quelque chose d'injuste, il renverse le gouvernement. Il n'y a pas plus plus importante, plus grande responsabilité que celle-là. C'est d'ailleurs euh, -ce sous la 4ème République, avant d'arriver à la 5 De Gaulle a, prêt, a repris cette idée... C'est euh, des euh, responsables de gauche et du centre de l'époque qui ont imposé Bayrou, ce fameux article. Est-ce que la pédagogie tardive, trop tardive sur cette réforme de retraite va convaincre les Français qui n'en veulent pas, que cette loi est nécessaire et qui ne pardonneront pas au débat démocratique de ne pas avoir eu lieu et à l'Assemblée, pensant que c'est le gouvernement qui le en a parlé débat a eu lieu pendant des centaines d'heures il a eu lieu dans une ambiance détestable, mm. honteuse, qui fait honte. Vous savez, il euh, euh, y a plein de députés qui sont absolument... Bon, ils avaient signé, hein, ils s'étaient présentés pour ça. Mais ils sont profondément traumatisés par ce qui s'est passé. Et beaucoup de Français sont aussi profondément traumatisés. Et donc, ce, ce, ceci ouvre une responsabilité nouvelle. Parce qu'en effet, la question a été posée très justement... Euh, en effet, la question, c'est est-ce que nous pouvons trouver ou pas une méthode pour réformer le pays qui ne soit pas dans ce, cette explosion attendue, euh, vécue et entretenue mmh. Mmh. Mais vous, vous, oui. – Vous voyez bien l'ampleur des, des colères et des oppositions aujourd'hui dans le pays. Vous l'avez, si je puis dire, vu, sans doute vu de près, parce qu'on a plusieurs fois cité la ville de Pau à chaque mobilisation, à chaque, chaque journée interprofessionnelle. Pau, très bien. Interprofessionnel, euh, Pau euh, <rire> a, a eu des milliers de manifestants oui. dans les rues à, à une mesure que sans doute la ville n'avait jamais connue. Donc vous avez vu, c'est pas vrai ?– Oui, euh, si à une mesure… Bon, – vous, vous connaissez la sensibilité politique de la ville, c'est une, une ville qui est, qui est de ce point de vue-là éruptive. – Elle a longtemps été socialiste. Euh, – euh, Très… Euh, euh, bon. Et donc cette, cette sensibilité-là, oui, elle s'est exprimée et elle a bien raison. Je veux dire, si on aime la démocratie comme moi, on accepte qu'il y ait du débat, qu'on accepte qu'il y ait contestation et c'est une très juste et très bonne chose. Simplement, ce qu'il faut quand il y a un débat de cette difficulté, c'est pouvoir en sortir. Et précisément, il y, a, il, y a, il y a un papier très intéressant ce matin sur le site Telos, avec Gérard Grimbert, qui, euh, qui, euh, qui est un spécialiste de ces sujets, qui est remarquable. Il dit le 49-3, c'est la sauvegarde d'un régime parlementaire. Il avait été inventé pour ça. Pourquoi parce qu'autrement, le Parlement, c'est une explosion perpétuelle, ça devient illisible, et les Français se détournent de ça. Et donc, le fait qu'à un moment, on puisse dire, on va trancher, mmh. euh, chacun va prendre ses responsabilités. Le gouvernement vous dit, ce texte est pour moi vital pour le pays. Les opposants disent, ce texte, nous n'en voulons pas. Chacun va au bout, et on a des votes comme ce soir, au moins... Euh, les, les parlementaires ont pris leurs responsabilités. Mais il n'empêche, Elisabeth Borne en ressort extrêmement fragilisée. Est-ce qu'elle peut rester encore longtemps première ministre LFI d'un côté, euh, le Rassemblement national de l'autre, ce soir, réclame euh, sa démission. C'est un quoi, gouvernement d'ores et déjà mort, hein, dit Mathilde Panot pour la France. Vous voyez France. bien, euh, euh, LFI d'un côté et le Rassemblement national de l'autre, ça ne fait pas une majorité rassurante. Moi, je ne dis pas. C'est le président de la République qui choisit, hein, qui il, il analyse la situation. Euh, il le fait, je crois, avec euh, beaucoup de soucis de, de, de ce qui se passe. Il analyse. Il ne le montre pas beaucoup à l'opinion. Mmh. Oui, Je m'exprime à titre personnel. Non, non, mais lui ne euh, montre pas. Peut-être aura-t-il l'occasion. Peut-être aura-t-il l'occasion de le montrer. Bon. Très vite. Oui. Euh, euh, et donc, il devra dire quoi justement aux Français. Non, je pense parle d'une intervention. Il demain. doit présenter, euh, je ne sais pas si, si votre date est exacte, mais il doit présenter son analyse de la situation, dire ce qu'il a ressenti, expliquer les choix qui ont été faits en, en quelques phrases, mais euh, simplement pour montrer que tout ça avait du sens. Et il doit commencer à ouvrir des portes sur une nouvelle étape. Je crois que. Que, que c'est absolument logique qu'il qu fasse ça. Une nouvelle étape, c'est-à-dire Une euh, nouvelle nouveaux étape projets. institutionnelle ou un nouveau projet euh, Une nouvelle équipe ou un. Une... Je vais dire ce que je pense, et c'est moi qui le pense, c'est pas la majorité, c'est pas, pas une affaire de parti. Je pense que l'élection présidentielle euh, n'a pas totalement rempli la mission qui doit être la sienne de montrer au pays où on veut aller. – Donc il doit faire campagne Parce là maintenant ?– Parce que ça, elle, elle s'est focalisée, cette élection, précisément sur la réforme des retraites. Or, la réforme des retraites n'est pas, comme on dit euh, en français, l'alpha, ou en grec, l'alpha et l'oméga de tout ce que nous avons à faire. La réforme des retraites était indispensable pour la raison que j'ai dite, mm. de fragilisation incroyable de, de, de notre équilibre social. Mais beaucoup est à reconstruire. Euh, on est devant un immense chantier de reconstruction. Avec une majorité relative à l'Assemblée ouais, nationale, ouais. la menace de motion de censure ouais, à répétition et pas, qui pourrait être votée et, et, et ne pas être rejetée à. C'est le, à le à jeu parlementaire. Prêt. Mais si, euh, si on s'arrête une seconde pour réfléchir ensemble au défi que nous avons devant nous, l'éducation, qui est dans un État, c'est un sujet que que j'aime beaucoup, qui est très important pour moi. L'éducation est dans un état euh, inquiétant. Il y a des soucis importants autour de la santé, il y a des soucis importants autour de l'organisation de l'État, de l'action publique. De, euh, et tout ça constitue, euh, on va avoir Jean-Jouzel dans une minute, le, le, le, la stratégie de la nation et des nations qui nous entourent face euh, euh, au réchauffement climatique, euh, c'est un sujet très, très important, euh, on, peut, on, on ne peut pas s'arrêter au point où ce soir nous sommes arrivés. Mais est-ce qu'il peut être entendu, est-ce qu'il peut vraiment y aller à cette nouvelle étape Quand on voit euh, ce qui se passe, il y avait des pancartes, rendez-vous dans la rue, et les Français ils sont dans la rue, ils sont opposés à cette réforme, ils le disent. Encore ce matin, il y avait des manifestations pour protester contre la réforme des retraites et contre l'usage. Du 49-3 comme par exemple à Rennes qui avait lancé une opération Ville Morte. Vous me permettez de. La seule manière aujourd'hui de, de contrecarrer un peu le, le gouvernement et de lui montrer qu'on n'est pas d'accord, c'est euh, de bloquer le pays et d'être présent. Un petit café pour patienter vous, vous, voulez ca vous voulez un café Non. Non, ils prennent leur patience. en passion. je pense qu'ils s'y attendaient. C'est pas.. Euh, je sais pas pourquoi ils sont là d'ailleurs. Je vous jurez que. C'est pas marrant pour moi. J'habite à Rennes j'ai mes vaches à trop vous comprenez que ces jeunes, ils manifestent euh, euh, Non, je les comprends pas du tout, parce que nous, on a travaillé toute notre vie, vous savez. C'est très difficile, il faut bloquer, mais euh, il y a... là, il faut que j'aille au boulot, quoi. Il <rire> faut que tout le monde se batte, après, on n'a pas toujours la possibilité de faire grève, mais euh, oui, non, euh, je soutiens. Aujourd'hui, on est, là on est, là Alors aujourd on est euh, tous mobilisés pour montrer notre opposition à la réforme des, des retraites, et surtout aussi au passage en force du gouvernement avec le 49.3. à 60 ans euh, – Malheureusement, il y a un moment bah ouais, on arrive jusqu'au blocage, et euh, c'est notre 49-3, donc euh, ouais, on va bloquer, et puis on bloquera le temps qu'il faudra. – François Mayrou, il y a eu des débordements ce week-end à Paris, mais aussi dans d'autres villes. Est-ce que vous ne craignez pas euh, un embrasement de la colère euh, sociale ?– Ça peut toujours se produire, il faut jamais avoir un jugement péremptoire. Mais je pense que non, nous n'en sommes pas là. Vous avez dit tout à l'heure, le pays est contre. Une partie du pays est contre. Une majorité de Français Oui, une majorité de Français dans les sondages. Mais le, le nombre, les majorités constituées dans les sondages, ça n'est pas le, le très fond de tes choses. Euh, je pense que, euh, ce n'est pas d'aujourd'hui que je dis ça, on a à reconstruire le, la démarche politique, la démarche citoyenne. Euh, elle est pour l'instant atomisée, explosée, bloquée. Hum. Euh, les trois à la fois euh, on ne peut pas se contenter de ça et on ne peut pas se contenter de baisser les bras en disant bon euh, c'est la faute du gouvernement euh, ce que je crois profondément c'est que euh, tout le monde a sa part de faute euh, le pouvoir euh, majorité mais les oppositions aussi euh, on, peut, on peut faire le tour de, de, du paysage Politique. Pour l'instant, euh, et ce sera la grande question des années qui viennent, on n'a pas réussi à formuler un espoir crédible pour euh, euh, les Français, pour ceux qui vous écoutent et qui nous écoutent. Euh, je dois dire d'ailleurs que euh, je, je crois que le ton de votre émission est apprécié pour cette raison-là. Ce n'est pas pour vous faire des compliments, j'en fais jamais, comme vous savez. Mmh. Euh, mais là, je, euh, je pense que, que ce que vous exprimez, pas seulement par les mots que vous utilisez ou les thèmes que vous choisissez, mais par le ton que vous avez choisi, est euh, euh, positif pour cette question de là, comment trouver une nouvelle démarche dans laquelle les gens se reculent. Et politiquement, et ça se traduit comment oui. François Bayron ?– Et la question, c'est qui le fait aussi oui. C'est-à-dire, est-ce que Emmanuel Macron a encore le crédit et la capacité de rebond pour impulser ce que vous décrivez là, qui est un diagnostic assez partagé sur l'état de, de fracture du pays Je... Mais la personne du président de la République, aujourd'hui, a vu son crédit sérieusement entamé. ça, on le voit dans le, oui. dans, à la fois dans les enquêtes d'opinion et pas seulement en écoutant la rue. Si vous me permettez, j'ai vécu beaucoup... Coup, un certain nombre de présidents de la République, nous avons vécu ici un certain nombre de présidents de la République, impopulaires à un point qu'on ne peut même pas imaginer, et puis qui, après, ont retrouvé du crédit dans le reste de leur mandat et, a fortiori, après leur mandat. Donc il n'y a rien de Je, peux, je peux citer, je, regard, je regardais Pierre Lescure dans les yeux, euh, euh, François Mitterrand a été détesté à un moment. Jacques Chirac a été haï à un moment, je Vous ne parle que de des ceux des qui ne sont plus là, je pourrais aller un peu plus loin après, et puis ils ont retrouvé du crédit, parce que il y a deux choses. Je crois que l'esprit public cicatrise, et puis je crois aussi que de nouvelles inspirations viennent, et je suis persuadé qu'il va falloir maintenant exprimer faire entendre cette nouvelle inspiration-là. Je crois ça dans les jours qui viennent. Mais ça passe ni par une vient. dissolution, ni par un nouveau grand débat. De, que va pouvoir inventer le président de la République ouais, Il pour pas pour convaincre je... là où il n'a pas convaincu jusque-là. Euh, là où il n'a pense... pas fait campagne pour les précédentes, enfin les dernières présidentielles ce qui lui étaient Je a pense été beaucoup que c'est le, le, le grand enjeu. Je pense qu'il y a des questions extrêmement profondes même si on ne sait pas les exprimer, que les Français se posent en leur fort intérieur. Par exemple, la très grande question du modèle français. On parle social. On est le pays le plus généreux du monde en matière de redistribution sociale. Et cependant, on a le sentiment que euh, tout cet effort s'enlise au fur et à mesure qu'on avance. Et que dans ce pays pour qui les services publics sont euh, le, la, vraiment euh, un, un idéal partagé, plus on avance, moins on est satisfait des services publics, et le sentiment, assez souvent, que plus on met des moyens et moins ça marche. Alors je ne fais pas de relation entre les deux, comme vous comprenez, mais il y, a ce... <rire> il y a cette interrogation profonde, ce que nous croyons être l'idéal français, qu'on a adopté, soutenu, euh, ovationné quelquefois, en tout cas toujours euh, euh, souligné dans les dernières décennies, aujourd'hui, on a besoin de le redéfinir. Et ça, ça ne peut pas se faire, en effet, sans que les grandes forces démocratiques, singulièrement le, dans l'arc central qui, qui vont de, des socialistes de gouvernement jusqu'aux gaullistes de gouvernement, cet immense arc central-là, euh, il a sa responsabilité, et c'est une responsabilité première. – Et l'un des problèmes du président de la République, ce sera aussi de retisser, si c'est possible, un dialogue avec euh, les partenaires sociaux, car que la rupture semble consommer, y compris avec Laurent Verger. – Oui, et euh, c'est une situation qui, pour ma part, me cause du souci. Parce que je crois que, quand je parlais de l'arc central, dans cet arc central, il y a les forces réformistes mmh. qui, ont, qui ont toujours euh, euh, assuré, regardé euh, les choses en disant on ne veut pas tout casser, on ne veut pas tout mettre par terre, mmh. mais nous savons, nous pensons qu'on peut corriger et réorienter. Euh, ce dialogue a été un, oui, un peu euh, escamoté, escamoté ces derniers temps ou abîmé ces derniers temps, vous voyez la dimension, vous demandiez qu'est-ce que doit dire le président de la République, voilà, des che... voilà une dimension des... De, de ce qu'il devra dire au pays, je crois. Vous restez avec nous, François Bayrou, parce que beaucoup d'autres. Enfin, oui, L'élection de Bush, oui. – Vous restez très courtois avec les dirigeants politiques. Greta Thunberg, elle les accuse de trahison. Là, c'est sa réaction aujourd'hui au rapport du GIEC. Oui. C'est vrai que M. Jouzel reste très courtois à votre égard, euh, euh, mais peut-être vous auriez bon, des raisons d'en vouloir. Vous parler aux dirigeants à Pau, donc… Euh, – euh, en, en quelques mots. À mon, à mon invité. Notre invitation. Euh, je, je crois que les solutions existent que pour certaines d'entre elles, elles sont à portée de la main, elles sont faciles, je vais en citer une sur laquelle nous venons avec le commissariat au plan d'établir une analyse. Sous nos pieds, nous avons un réservoir inépuisable et gratuit pour baisser euh, la consommation euh, des maisons et des appartements. C'est la géothermie. Sous nos pieds, à quelques mètres sous nos pieds, on divise par cinq. La quantité d'électricité nécessaire pour se chauffer et par 10, 8, 10, 50, la quantité d'électricité nécessaire pour rafraîchir les maisons. C'est immédiatement disponible. C'est des outils extrêmement simples qui existent, qui sont tous euh, disponibles et qui ne sont pas chers ou en tout cas... Euh, par rapport aux économies qu'ils vont faire faire, y compris aux familles qui les utiliseront, c'est immédiatement disponible. Et il, il, va, il va en effet falloir que nous passions le stade d'aller des paroles jusqu'aux actes. actes. Et ça, on n'a pas besoin de recherche. C'est immédiatement là 95% du territoire français qui peut utiliser la chaleur ou la fraîcheur du sous-sol. Voilà l'une des solutions que vous apportez ce soir à cette question. Vous restez tous les